« Je n'arrive pas à avoir d'orgasme, que faire ?» Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur l'orgasme et sur que faire quand on n'arrive pas à avoir un orgasme que ça bloque. Pourquoi est-ce qu'on dit, et c'est intéressant la manière dont la question est formulée, pourquoi est-ce qu'on dit que les femmes ont plus de difficultés à avoir un orgasme que les hommes Bah ben justement, parce qu'on dit... Le plaisir féminin c'est compliqué, les femmes c'est compliqué et du coup on a presque cette attente en fait que ça soit compliqué. Mais en fait c'est tout aussi simple, du moins ça peut être tout aussi simple pour une femme d'avoir un orgasme que pour un homme. Tant qu'on apprend à écouter son corps. Moi je trouve que c'est hyper dommageable cette approche de la sexualité où on dit mais bah, en fait un pénis c'est simple par contre euh, une vulve, vagin, tout ça, déjà, il y a plusieurs mots pour utiliser le truc le sexe d'une femme c'est compliqué parce que ça enlève de l'expérience autant pour les femmes que pour les hommes parce que du coup pour les hommes on se retrouve à faire ça sans se poser de questions de de quoi d'autre il a envie parce qu'en fait il y a plein de manières différentes de caresser un pénis il y a tout autant de subtilité, de complexité, de richesse que pour le sexe d'une femme donc ça enlève de l'expérience pour les hommes et du coup pour les femmes on se dit oh, bah, de toute manière c'est compliqué alors pff, c'est même pas forcément la peine d'essayer, alors que non, c'est pas compliqué le sexe d'une femme, ça demande juste qu'on y porte de l'attention. Mais dans notre société où les femmes ont peut-être moins le droit d'avoir du désir, moins le droit d'avoir du plaisir, où on est très conditionné encore à ça, c'est vrai que statistiquement 95% des hommes hétérosexuels disent qu'ils ont eu un orgasme dans leur dernier rapport sexuel, vers euh, contre, je me souviens plus le pourcentage, je crois que c'est 47 ou 57. Non, je crois que c'est 47, c'est moins de la moitié. Euh, je suis nulle sur les statistiques, ne m'en tenez pas à rigueur, s'il vous plaît. Mais moins de la moitié des femmes disent qu'elles ont eu un orgasme dans leur dernier rapport sexuel euh, pénétratif. Il y a, c'est sûr, une différence énorme statistique au niveau de l'orgasme, mais ça ne veut pas dire que c'est une réalité immuable. C'est juste que bah c'est la manière dont on fait qui est nulle tout autant pour les femmes que pour les hommes. C'est pas parce qu'ils éjaculent qu'ils sont épanouis. Oui, parce que souvent toutes les mauvaises solutions ont été essayées. Moi je reçois plein de couples qui me disent ah là là mais on a tout essayé, on a fait tellement d'efforts et pourtant. Euh... On n'arrive pas à avoir un orgasme ou à retrouver le désir. Quelle que soit la situation, quand on est à ⁇ j'ai essayé toutes les solutions ⁇ mais qu'on n'a pas été voir un spécialiste, clairement on n'a pas essayé toutes les solutions. Et d'ailleurs, c'est ouf quand même cette question de dire ⁇ j'ai essayé toutes les solutions ⁇ Ah mais non, non, un thérapeute ⁇ Ah non, ah bah ben non. Ah bah ben, ça c'est vraiment le dernier des derniers recours. Alors que ça devrait être presque le premier recours en fait. C'est-à-dire que si... Je ne sais pas si demain je, me... je tombe dans la rue et que je m'ouvre la jambe. Quelle est la première solution que je vais trouver Je vais aller chercher un médecin. Je ne vais pas me dire, bon, je vais regarder sur Google comment euh, réparer ma jambe dont je vois l'os qui sort. Euh, comment est-ce que je fais pour désinfecter ma jambe et me recoudre toute seule Je vais aller chercher tous les différents fils que je peux utiliser pour me recoudre et puis après je vais essayer de le faire moi-même. Ou alors je vais demander à une copine de me recoudre la jambe. On est d'accord que ça n'a aucun sens. On est d'accord que personne ne ferait ça. On est d'accord que si on a un problème à sa jambe, on va à l'hôpital. On va demander de l'aide à un spécialiste et on n'en aura pas honte. Ça sera ce qui est normal. On se posera pas de questions. Et on sortira, on aura la jambe guérie, on n'aura pas d'infection, on n'aura probablement pas de cicatrices parce qu'aujourd'hui il y a des super technologies et tout ira pour le mieux. Mais quand on parle de sexualité, ou de santé mentale, de dépression, de thérapie, d'un coup on se dit « ah mais non, non, non, ça c'est pour plus tard ». Non c'est pas la peine d'essayer toutes les solutions qui sont souvent d'ailleurs pas des bonnes solutions qu'on va trouver sur internet ou dans les conseils de nos amis tout ça parce que ils sont pas forcément beaucoup plus épanouis que nous dans la sexualité. Et vous avez certainement tout tout tout à gagner à, à trouver un thérapeute ou un accompagnement ou quelque chose avec un spécialiste qui vous conviendra vraiment à vous, ça c'est certain.